Bonjour à tous et bienvenue pour le retour de l'émission Côté Comics hey donc, une émission, on peut dire un peu à côté comics 2.0, à peu près, parce qu'il y a quand même pas mal de changements, c'est vrai. Donc, euh, plus de fond vert, euh, plus de face à caméra, il y a une belle table, une ambiance bon enfant, je pense que c'est plutôt sympa. Alors, par contre, il y a des choses qui ne changent pas, comme le grand monsieur à ma droite. Bonjour Julien. Bonjour Jeff. Comment vas-tu Content d'être de retour. Mais la grande forme, ouais. très heureux d'être de retour. Donc, on va parler comics à fond, là. Mais comme toujours, comics, comics et comics. Et comics, <rire> exactement. Et à ma gauche, un nouvel arrivé, donc Guillaume Mathias, bonjour Guillaume. Donc toi, tu es le petit nouveau, peux-tu te présenter Alors oui, je suis donc Guillaume Mathias, auteur de bande dessinée de French Comics de Bertrand Keftorian qui sort donc dans toutes les bonnes librairies le 6 février. On vous en reparlera peut-être en fin d'émission si on a le temps. Et donc moi aussi, j'adore parler de comics et c'est bien pour ça que je suis bien content d'être là parmi vous. D'accord, donc toi aussi tu vas parler comics, c'est ça Bah ouais, je crois. Parfait, parfait. C'est parfait. Et donc aujourd'hui on va commencer avec toi Julien qui va nous ouais. faire un petit tour d'horizon de l'actu comics, c'est ça Donc En long, en large, en large, en travers et encore en large, parce qu'apparemment il mmh, y a, y a pas bon mal de bon choses à dire, ouais. c'est ça C'est parti. <rire> ok, donc c'est parti pour l'actu comics. Alors vu qu'on a eu beaucoup bah, de mois qui se sont passés depuis la fin côté comics, beaucoup de choses, j'essaie je de faire un petit topo de tout ce qui s'est passé sur trois axes, donc films, séries télé et comics. Alors niveau film, personne n'est passé je pense à côté de l'annonce de la phase 3 de Marvel, évidemment. Donc 9 films jusqu'en 2019. Il va y avoir du boulot. Euh, alors, pour les nouveautés, on a Doctor Strange, Black Panther, on va avoir Captain Marvel et les Inhumains aussi. D'ailleurs, Vin Diesel a teasé une image ce matin, justement ce matin, pour les Inhumains. On va voir ce que ça donne. Au niveau des suites, Guardians de, de la Galaxie 2, Thor 3 qui sera Ragnarok. Et évidemment, la grosse annonce, Captain America, Civil War au cinéma. Ça va être chaud. Et tout ça se finira par Avengers Infinity War en deux parties, mai 2018 et mai 2019. Il va y avoir du lourd. Chez DC, si, évidemment, c'est Batman contre Superman Dawn of Justice, qui fait toujours parler de lui. Euh, Henry Cavill reprend son rôle de Superman, Batman, ce sera Ben Affleck et Wonder Woman Gal Gadot. Tout ça, ça sort le 27 avril 2016. Wonder Woman qui aura apparemment une trilogie de films derrière, euh, avec une réalisatrice déjà, qui a été choisie et qui est Michelle McLaren, qu'on a vu notamment sur Breaking Bad, Walking Dead, Game of Thrones, que du bon. Et le film qui fait aussi beaucoup parler de lui à la surprise générale, c'est Suicide Squad. Donc c'est une petite série à la base de, de vient et là pour le coup ça va être le deuxième film d'ici à sortir. Et ils ont pris du lourd niveau acteur puisque le nouveau Joker sera interprété par Jared Leto. Will Smith sera de la partie pour Deadshot et Tom Hardy qui jouait Bane sera lui Rick Flag. On aura aussi Harley Quinn, Boomang et l'enchantress. On va voir ce que ça donne. Niveau série télé évidemment, la rentrée 2014 a été prolifique. Niveau super-héros on a eu The Flash, Gotham et Constantine, comme nouvelle série, en plus de Raw, Agents of S.H.I.E.L.D. et Walking Dead. En janvier, le 6 janvier, arrivera euh, Agent Carter, le, avec Ailey Atwell, le spin-off de Captain America's The Winter Soldier. Donc là, ce sera pendant qu'Agents of S.H.I.E.L.D. en pause, donc 8 épisodes, qui démarrent le 6 janvier. Et évidemment, ce qu'on attend tous, en tout cas moi, c'est les séries Netflix de Marvel. Ça débute avec Daredevil, on aura Jessica Jones, on aura Luke Cage et évidemment Iron Fist. Euh, Daredevil a fini d'être filmé, ça arrive en mai 2015 sur Netflix. Quant à Jessica Jones, ça sera interprété par Kristen Ritter. Et pour Luke Cage, ce sera Mike Coulter. Voilà. Évidemment, toute sa série se retrouvera pour Defenders, une mini-série en 5 épisodes un peu plus tard. On passe niveau comics maintenant, on enchaîne euh, avec les deux gros évènements Marvel et DC. Chez Marvel, ce sera Secret Wars de Jonathan Hickman et Essendry Beach. En mai 2015, on a eu beaucoup de teasers euh, sur des événements en fait connus, genre Civil War, House of M, mais sur des terres parallèles. Et apparemment, c'est une histoire où le grand teaser qu'on a eu, c'est une terre qui sera divisée en territoires, qui aura chacun euh, une terre parallèle. Ça va être une sorte de grande guerre. C'est assez mystérieux, mais ça va être du lourd. Et niveau DC, alors DC, c'est spécial puisque DC, euh, déménage en avril et mai 2015, ils passent de la côte Est, New York, sur la côte Ouest, Burbank, Burbank, pardon. Et donc du coup ils ont prévu tout un truc qui est déjà fait à l'avance, ça s'appelle Convergence. Il y aura 8 numéros ainsi que 40 mini-séries de 2 épisodes, donc en 2 mois il y aura tout ça. Euh, ce sera la conclusion des séries Future Zen, des World Zen. Euh, ce sera donc écrit par Jeff King, nouveau scénariste chez DC. Euh, ce sera sur le, un nouveau vilain qui s'appelle Telos, qui dérivera de Brignac apparemment. Et on devrait nous expliquer euh, quelles histoires ont été conservées donc avant Nufikitu, voilà. ce qu'ont vraiment vécu les héros et ce qui est arrivé aux héros qui ne sont pas là depuis le reboot. Donc beaucoup de choses de prévues là aussi. Donc voilà pour l'actu... il y a du boulot, hein, Il y a, hein. y, a, y, a, y a du boulot, effectivement. <rire> il y a un sacré boulot qui a, nous C'est un attend. petit logo pour que tout le monde soit un peu à jour. Et du coup j'enchaîne sur un sujet, de discussion. Par rapport à ces deux gros events, on sait que ça arrive souvent, il y en a quasiment apparent maintenant, notamment chez Marvel. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de la part des éditeurs de toujours vouloir chambouler tous leurs univers systématiquement et de créer de grosses histoires qui, voilà, qui cassent un peu tout Il ouais, y pas mal de choses à dire. Allez. Vous avez 4 heures. <rire> ouais je crois que ça va près à qui commence Vas-y Guillaume, dis-nous tout. Bah ben, ça dépend, ça dépend quoi. Par exemple, pour moi en ce qui me concerne j'ai arrêté Marvel à cause de tous ces événements justement, les events, les relaunchs, all new Marvel, New Marvel Now, enfin c'est. Il y en a trop. Donc, euh, du coup, euh, on perd vraiment le fil. Euh, là où je trouve, par exemple, chez DC, ils sont un petit peu plus malins. C'est par exemple le, la convergence, justement, qui permet quelque part de, de remettre en selle les, des histoires oubliées euh, près New 52. Donc, quelque part, ça, là, il y a une attente. Il y a des gens euh, qui sont fans de le, la continuité précédente de, de DC Comics qui attendait ça. Alors que Marvel, euh, là, il ne s'arrête pas de relauncher. Tous les ans, on revient au numéro 1, tous les ans, il y, y a un retour en arrière. Là, on sent vraiment que c'est pour vendre du numéro 1, que c'est pour vendre du papier. Alors que chez DC, quelque part, on sent quand même que le récit est un peu plus respecté. Donc moi, pour ma part, je trouve que DC euh, réussit un peu plus le coche euh, par rapport à Marvel sur ce sujet-là. – Je pense que c'est vraiment un des points centrales, c'est sûr que les remises à zéro, vraiment de manière continue, c'est vraiment très pratique pour ceux qui finalement veulent s'y mettre, alors pour ceux qui sont des lecteurs de longue date, alors là par contre c'est juste la misère quoi. Surtout que, par exemple, pour, pour DC, ils, ils sont allés franchement. Ils ont relaunché complètement, ils ont, tout, enfin, ils ont fait un reboot de leur univers entier. Ils ont arrêté euh, la publication pendant un certain temps. Ils ont tout remis au numéro 1. Et tous les univers, enfin, tout l'univers partagé a été complètement rebooté. Ce qui n'est ce qui pas le cas ouais, de non. Marvel, qui fait des semi-reboots par-ci, par-là. Enfin, c'est ce fatigant, au final. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça Bon... Je suis plus trop Marvel, sur le coup, là. Mais le problème, c'est que DC, on a l'impression que c'est pas assumé, en fait. Ils ont fait un reboot, ils ont fait un peu n'importe quoi. Ils ont dit, on met cinq ans... Euh sur une durée de vacances qui s'est passée avant, ce qui est chronologiquement impossible. Et là, maintenant, il essaie de se rattraper un peu en expliquant ce qui était avant, ce qui n'était pas avant, ce qui était gardé. Donc, ce n'est pas tellement un reboot, vraiment. On a l'impression qu'il fait un peu marche arrière, petit à petit. Ah non, moi je, au contraire. Je trouve que, par exemple, effectivement, tu as raison, pour la continuité de Batman, -là, le là, coup des 5 ans, effectivement, c'était une, une, une, une erreur. Mais ça, c'est des détails, par exemple, les points de détail dans le, le, la chronologie. C'est vraiment un problème scénaristique, finalement, que euh, éditorial. Euh, là, ils ont une volonté de, de dire bon, on n'a pas le temps de tout traiter. On a 52 séries par mois. On a quand même 70 dix ans d'histoire pré new 52 à, à, à remettre au goût du jour donc du coup c'est une façon de le faire et je pense que c'est une vraie volonté déjà de faire plaisir aux lecteurs pré new 52 et c'est aussi une façon de récupérer des bonnes histoires. Ce qui n'est pas le cas de Marvel qui, euh, finalement, tourne en rond. je veux dire, le, le, le principe même de la nouvelle euh, secrétoire qui arrive, euh, ça n'a juste pas de on sens. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que Marvel est en train, tout doucement, on va dire, de faire marche arrière. Un peu comme s'il n'assumait qu'à moitié leur, euh, leur reboot, quoi, finalement. Je... Marvel a peu de mmh. reboot, déjà, de une part. Ça, savez, Marvel est intelligent, c'est qu'ils font des relaunchs. Mais en fait, ouais. ils changent d'équipe créative. Ils regardent tout ce qui a été fait avant. Ils relancent le perso de manière fraîche, mais... En carrément, ce qui a été fait avant et sur des bonnes histoires. Oui, non, alors, des, sur des bonnes là, histoires, déjà, c'est. Alors, ça, c'est encore un autre débat. C'est un autre, mais autre mais débat. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, DC a, assume carrément. Lui, ils ont vraiment et repris leur, leur univers de début. De je lui, suis pas d'accord qu'ils l'assument tellement. Hein. Bah, ça parle assume. souvent, quand même, de pré-52, de, de. Oui, c'est ça. Pre 52 de ce qui s'est passé avant, de comment on peut le ramener, c'est d'expliquer ce qui s'est passé entre. Pour moi, ce n'est pas très clair quand même. Bah non, c'est par exemple quand tu as une ellipse temporelle dans une histoire bah... et que tu veux justement, tu veux revenir problème, sur des choses, sur des temporelle. zones d'ombre, quelque part, si. C'est que tu as des zones d'ombre, donc tu veux réexploiter ces zones d'ombre. C'est intéressant en soi. Ce que Marvel fait, ça n'a rien à voir. Eux, non. Ils reprennent les mêmes histoires. Ils les, il les resservent continuellement et ils n'assument pas justement un vrai reboot. C'est vrai que par rapport à d'ici, je pense que la chose est quand même beaucoup plus claire, on va dire, de manière générale. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont dit clairement qu'il y allait avoir un reboot, donc il y a eu le reboot en et 2011, pas de problème. Il est là et à part effectivement quelques mini parenthèses, finalement, le tout est quand même très clair et l'histoire avance et ne recule pas un peu version Marvel, quoi, disons. Ça se fait que vous ne lisez pas Marvel, déjà, je m'excuse. Ah, c'est euh, euh, non, non, non, mais... vrai que j'ai arrêté, mais quand même... On, on lit euh, que du non, bon non, Marvel non, non. et du bon disciple. peut-être. Le problème, c'est que DC, ils ont dû tirer trait sur tout ce qu'il y avait avant, quand ils ont fait le reboot. Marvel est en fait, plus intelligent, ils font des relaunchs, mais ils gardent la continuité. Ils, bah, ils arrivent à trouver une fraîcheur et une relance sur les personnages, mais... juste avec de nouveaux auteurs. Mais et non, pas en disant, euh, c'est le bordel, on ne sait plus quoi faire, on reprend à zéro, et d'ailleurs on fait un truc qui est à moitié assumé, qui est encore une fois le bordel de toute, toute façon. Donc, euh... Pour moi, non. Pour moi, Marvel gère mieux sa barque. Après, il y a beaucoup beaucoup de séries chez Marvel, c'est peut-être le problème aussi. Il y a oui, beaucoup y a de séries de qui se relancent. Bon, Mais, voilà. euh, Mais euh, par exemple, enfin euh, non, moi je trouve quand même que malgré tout, euh, euh, le fait que, ouais, tu as, comme tu disais, effectivement, Jeff, euh, d'ici, ils ont annoncé qu'il qu y aura un nouvel univers, ils l'ont fait, euh, c'est cohérent, et ensuite, euh, les, les choses sont découlées et ont amené de nouveaux lecteurs. Mais ça, c'est un choix de repasser sur un truc à zéro. Je ouais, pense que, de général, fin, on peut ouais. dire que dans tous les cas, il y en a quand même trop. Je pense que c'est ça. Ouais, ouais. Et que euh, ça, ça décontenance quand même pas mal de monde. Je pense ouais. que ça reste vraiment la conclusion qu'on peut en faire. En tout cas, ça peut peut-être détourner les gens de DC et Marvel et euh, qui iraient chez Image, par exemple. Ça peut. Pourquoi pas. Donc maintenant, nous allons passer à la partie suivante. Et c'est encore à toi, Julien. C'est encore moi, c'est encore moi. Et donc là, maintenant, tu vas nous parler de Trillium. Tout à fait. OK, donc pour cette partie, ça va se passer comme ça. Je vais à chaque fois présenter un bouquin que j'ai beaucoup aimé et parler rapidement des sorties du mois suivant. Il est à l'envers. On commence bien. Eh mais attends, Alain, <rire> mais justement, c'est magnifique. Hey Alors voilà, donc je parle de Trium aujourd'hui qui n'est pas à l'envers là, qui était tout à l'heure. Pourquoi Je vous l'explique dans quelques secondes. Donc Trium euh, série qui va sortir chez Vertigo, donc c'est au mois de décembre, euh, écrit par Jeff Lemayer, qui s'est bien fait connaître chez DC, notamment avec connu New et écrit Animal Man, Green Hero. Donc série complète en 8 numéros. En fait, c'est une histoire d'amour. Sur fond de science-fiction. C'est euh, deux personnages, donc Laurence c'est William et Nika, qui vivent à deux époques différentes, dans deux lieux différents, et qui, par une sorte de temple magique, vont se rencontrer et tomber amoureux. Voilà. Donc c'est vraiment euh, un récit qui est original, qui pour moi est assez passionnant. Je l'ai lu en deux fois. Normalement, moi je lis en. Tu, tu l'as lu deux fois pour le moi, comprendre je lu, ou tu l'as lu, lu, lu, lu en deux fois lu en <rire> deux fois. D'accord. Habituellement, c'est chapitre par chapitre. Je, <rire> alors là, j'étais vraiment passionné dedans. Euh, donc c'est original, il y a des scènes qui sont vraiment très très belles, notamment sur la fin. C'est très émouvant. Euh, donc voilà, très belle histoire. En plus, c'est pas compliqué, on pourrait croire qu'à un moment ça peut tomber dans le compliqué, notamment avec les voyages dans le temps et tout, mais finalement, non, c je trouve que c'est assez clair, c ça, ça se lit très bien. Niveau dessin, pour ceux qui ont le suite touff de Les Mayers, euh, on sait que c'est pas du grand art. Les meilleurs n'est pas un grand artiste. Euh, par contre, ça passe bien une fois qu'on est dedans et je trouve que l'univers qu'il a réussi à créer, l'univers science-fiction, est vraiment sympa. On rentre bien dedans, c'est vraiment cool. Et donc, du coup, ce que je ne peux ne pas parler d'eux, bref, je sais plus ce que j'allais dire, c'est le niveau euh, côté sens de lecture, en fait, c'est que le bouquin euh, a plusieurs reprises en dehors le tourner pour lire les histoires. Le premier chapitre, par exemple, ça commence par l'histoire de Nika, donc on lit normalement, et à la moitié du chapitre, on, arrive, on va à la fin du chapitre, on retourne le bouquin pour lire l'histoire de William, et il se rencontre au milieu, en fait. Vas-y, montre-nous ça, du coup, à quoi ça ressemble Je ne peux pas trop <rire> montrer, là, ça va être compliqué, mais... Euh, Juste à part qu'il y a des pages à l'envers. Donc du coup, on peut rassurer tu tout le monde peux en disant qu que, que pas si une ouais. erreur de la part d'Urban, du voilà. il n'y a pas de mais problème, vous le prendre. Et du coup, régulièrement, on tourne le bouquin, ce qui peut être embêtant. <rire> mais Moi, je trouve ça très fun et ça passe bien avec l'histoire. Donc voilà, Trillium chez Vertigo. Achetez, lisez. Euh, on passe niveau sortie de janvier rapidement. Euh, J'ai noté Moon Knight. Moon Knight donc il revient avec le scénariste Warren Ellis et le dessinateur Declan Chalvi. Donc là, c'est six one shot. On sait que Warren aime bien les one shot où c'est vraiment, euh, vraiment génial c'est six histoires euh, c'est direct c'est badass je pense que les fans de super-héros vont vraiment prendre leur pied là-dessus donc je conseille fortement Moon Knight on a aussi le quatrième monde de Jack Kirby donc là c'est vraiment une pièce d'histoire euh, qui ressort chez Urban c'est la création des New Gods donc Apocalypse euh, Darkseid New Genesis Orion donc là, vraiment, ça aussi, pour ceux qui aiment le côté, là, historique, très le côté historique de DC, c'est vraiment à lire. Et je termine, avec trois fans de Buffy ici, forcément, il ne faut pas passer à côté. La saison 10 de Buffy, qui enfin. arrive déjà, le tome 1, par Christosquet et Rebecca Isaac. C'est l'équipe qui bossait sur Angel et Faith l'an dernier, non. donc ils ouais. ont inversé. Très, bon dessinatrice. Euh, très bonne dessinatrice. C'est toujours aussi bon, l'essence de Buffy est là, et en plus, ça se renouvelle bien, la mythologie. Donc voilà, aussi à lire Buffy. Non, c'est clair, on ne s'ennuie toujours pas, il n'y a pas de problème. Non, bon. c'est vraiment continuer. Bon. Voilà. Donc voilà, vous pouvez sentir donc maintenant nous allons passer à la partie suivante, et nous allons parler de Damien Wayne. Donc le personnage de Damien Wayne est un personnage de DC, plus précisément de l'univers de Batman, et franchement je pense qu'on est tous les trois d'accord, ça reste quand même un gros foutoir. Ça je pense que c'est clair et net. Alors l'idée du fils a été développée en fait dès 1987, dans Batman le Fils du Démon, mais au tout début ça c'était on va dire hors continuité. Ils ont envie d'écarter en fait ça. C'est ça, c'est-à-dire que je sais pas, ils ont peut-être dû se dire finalement c'est pas une bonne idée, hop on l'écarte. Et du coup ouais, donc ça a été placé hors continuité. Le personnage a pas mal de versions et notamment même au niveau de ses origines, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que bah, Batman il a eu une, une petite romance avec Talia al Ghul, voilà, il avait des sentiments et que, bah, vu que c'est deux adultes consentants, il y a eu des bisous et tout ça, et puis, bah, les filles en aiguille, voilà. Des choses. Et il y a une autre école qui dit que c'est Thalia Al Ghul qui a un peu manigancé tout ça et qui a finalement drogué Batman. Et que il euh, y a quand même eu des bisous derrière, et que euh, voilà, même... qu il n'est pas content. Mais du coup, Ma Morrison dans son histoire lui a repris le côté de drogue, euh, droguée, de, voilà. Donc, Morrison euh... a repris euh, l'histoire de la drogue. Voilà. Oui. Donc euh, Morrison l'a repris en 2006 à travers Batman numéro 655, dans l'arc Batman et fils. Et donc c'est là qui donne vraiment le nom de Damien Wayne, etc., et qui met en place vraiment l'histoire que l'on connaît actuellement. Alors déjà par rapport à ses origines. Euh, quelle est celle que vous préférez Quelle est celle qui, fait, qui représente le mieux Batman Est-ce que Batman peut avoir de ce sentiment pour, un, pour une super vilaine Ou est-ce que le côté drogue, ça passe, ça va Alors Julien, tu préfères bah, laquelle Moi, connaissant Talia Al Ghul, en fait... Euh, je pense que le côté. Euh, ouais, théories, ouais, le côté, côté tricherie. A <rire> <C 'est ça. rire> côté de tricherie, drogue, un peu le pousser à avoir un fils exprès, je pense que c'est quand même ce qui passe le mieux niveau Batman. Après, Batman peut avoir envie d'une femme et faire des choses avec elle, mais là pour le coup je trouve que c'était. Donc toi, toi la version pas, de drogue plus. Version Morrison, allez hop. D'accord. Toi Guillaume ben, moi non, je préfère je l'autre. Ah oh, parfait, c'est beau, beau. Non, mais Déjà, Pourquoi bon, par exemple Catwoman, enfin je veux dire c'est déjà aussi un personnage ambigu. Enfin on a déjà, il y a déjà eu des exemples qui font que Batman des fois il y a la limite. Et puis j'aime bien le fait que Talia al Ghul, même Raz al Ghul, ne soit pas si euh, si méchant que ça, que ce soit des personnages un peu ambivalents. C'est vrai que ça lui donne une petite hum humanité quand même Batman, c'est assez sympa le fait qu'il qu qu veuille Talia al Ghul quand même. On peut dire qu'il s'est fait avoir comme un humain tu vois. Oui il s'est fait avoir ouais. comme un humain. <rire> Allez. Bref donc là le personnage est installé donc on sait que Talia a gardé euh, Damien pendant 10 ans avant finalement de le refiler à Batman. Donc euh, à ce moment là il y a Final Crisis par contre donc euh, Batman y dégage tout simplement mais Damien il est toujours là. Euh, et donc là, il y a aussi la bataille, euh, le battle for the cowl. Je le prononce comme si il faut, Julien. C'est ça. Cowl. Ok. Et donc c'est en gros là, il y a tous les Robins qui se foutent sur la poire, tout simplement, pour savoir qui doit être le vrai Robin. Alors ils ont tous leur argument. Alors Dick Grayson, son argument c'est, je suis le premier Robin, donc forcément, je dois être Batman. Jason Todd lui n'a pas vraiment d'argument, il veut juste foutre le bordel et dire, je suis Batman. Et bah forcément, euh, Damien Wayne lui, il dit, bah, je suis le fils de Bruce Wayne, Batman, ça ne peut être que moi. Donc là, du coup, il y a tous les robins qui se foutent euh, donc, sur rapport, etc. Pas de problème. Mais finalement, Batman, il revient. Toujours. Tôt ou tard, il faut qu'il revienne. Voilà. Donc c'est à travers The Return of Bruce Wayne. Et lorsque euh, on voit Damien Wayne, finalement, alors que cela soit aux côtés de Dick Grayson ou de Bruce Wayne, on se rend compte que le côté euh, petit génie, le côté surdoué, il est là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est il, il est un personnage aussi très froid, violent, manipulateur, insolent, instable, vaniteux. C'est quand même quelqu'un qui a énormément de défauts. Alors forcément, bah déjà, ça a passé moyen au côté de Dick, mais ce n'est pas forcément mieux du côté de Bruce Wayne. Alors du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que finalement, Damien Wayne, c'est un bon Robin – Guillaume, je te laisse la main. – Apparemment, c'est toi qui commences. – OK, pas de problème. Alors en fait, pour moi, euh, pour moi Damien Wayne, c'est un bon mini-Batman, quelque part, parce que je trouve qu'il a tous les, euh, comment dire, toutes les, les, les qualités de Bruce Wayne, mais avec des, euh, des défauts supplémentaires. C'est-à-dire qu'il euh, peut être ce que euh, Bruce Wayne aurait été s'il avait mal tourné, hein, quelque part. Parce qu'ils sont tous les deux très complémentaires, ils sont tous les deux finalement assez semblables hein, sur plein de choses. Hein. Dire Ils sont calculateurs, euh, ils, sont, ils ont le sens de l'observation, etc. ils sont très intelligents, ils savent mener vraiment euh, le, leur petit monde et être implacables quand il le faut. Sauf que chez Damien Wayne, il n'y a pas cette petite humanité qu'a Bruce Wayne qui fait que le côté implacable l'est trop pour le petit. Donc euh, quelque part, ils se complètent, mais en même temps, ils sont très très proches. Et toi, tu vas le content de dire, je suis d'accord, c'est ça Non, je ne suis pas d'accord. Non, si je suis d'accord, c'est effectivement. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en même temps, vu ce qu'on a eu des autres Robin, je pense que ouais, c'est le meilleur. Le truc, c'est que c'est le Robin le plus fun, déjà. Les gens l'aiment pour ça. Il est fun. Il a des excellentes répliques. Il a des excellentes répliques, il se laisse faire par personne. C'est un peu sa relation avec les autres C'est un peu Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive avec les Hunted un peu, mais c'est qu'il défie Batman sans arrêt. Il pousse Batman aux limites sans arrêt, que ce soit Boussoigne ou Digresson. D'ailleurs, la relation Digresson-Damène, elle est exceptionnel, elle est géniale. Et ouais, dans ce côté-là, de pousser Batman, de le défier tout le temps, je trouve que c'est vraiment plus, la relation la plus intéressante avec Robin. Parce qu'avant, uh, Tim Drake, uh, il est un peu chiant. Moi, je sais pas si... ouais, on sais pas trop vu, nous, en Robin, honnêtement, euh, c'était loin. Donc, ouais, je pense on que c'est. On pas sûrement, fou, oui. Donc, c'est sûrement le meilleur Robin, je pense. Oui. Donc, du coup, nous sommes tous les trois satisfaits de Damien Wayne en tant Karine. que Robin. Voilà. D'accord. D'ailleurs, sa mort a fait pleurer beaucoup de monde, c'est pas pour rien. Oh, j'ai spoilé ton, hein, ton, ton truc Oh, mon Dieu Non, non, non, non. <rire> – D'accord, donc ensuite l'histoire continue, Thalia Algoul met la tête de Damien à euh, prix, tout simplement parce que bah, finalement elle se rend compte que Damien n'est pas prêt de revenir. – C'est pas un bon fils. – C'est ça, c'est pas un bon fils et pas, donc… – Pas un bon fils pour la mère. – Pour la mère du moins, oui, bien sûr. Il y en a un des deux qui est encore assez content plus ou moins. <rire> donc elle met la tête de Damien à prix et euh, bah, Léviathan, le groupe terroriste, continue à prendre de l'ampleur, Batman et euh, la Bat-Family n'arrivent pas à l'arrêter. Et finalement, euh, ce qui euh, était… Euh, un drame, on va dire, le drame arrive et Damien Wayne finit par être tué par l'hérétique. Donc là, vous voyez l'hérétique, il est à gauche. Je pense que vous l'aviez deviné. Et donc ouais. qui est en gros le clone plus âgé de Damien. Comme ça, ça va pas l'air très clair, mais une fois qu'on le qu lit, son... c'est quand même très clair. C'est Grotte Morrison, ça reste une valeur sûre, il y a pas de problème. Donc du coup, par rapport à Damien, ce qu'on peut déjà dire, c'est que finalement, c'est une histoire, on va dire, complète. C'est-à-dire qu'on a vraiment le début, la création, les origines. Bon, certes qui varie, mais on a une, un début et une fin. Alors du coup, vu que vous avez le personnage sur son ensemble, est-ce que pour vous, damien Wayne est un bon personnage Est-ce que vous êtes satisfait de sa fin Ah Julien, tu commences. Non non non, euh, tu commences. non non non, tu commences. Non, il n'y a pas. le un... droit. Ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est qu'il début et une fin, c'est que Grant Morrison a fait son run. Il a créé, enfin, il l'a ramené, il l'a créé, quoi, il l'a créé. Damian et il l'a fini. Voilà. Donc c'est son histoire, elle est complète. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant qu'il meure finalement. Mais en même temps, tu sens que c'est un peu tiré par les cheveux, que ça arrive, euh, que c'est pas forcément indispensable à l'histoire. Tu sens que c'est Morrison qui dit bah, « c'est mon perso donc je vais le garder, je vais le tuer, on ne l'utilisera plus ». Et dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment dommage de, de l'avoir tué pour ça. Ça voilà. veut dire que de manière générale, as plutôt été déçu de sa mort, alors bah, Dans l'histoire, c'est plutôt sympa, même si c'est pas extraordinaire comme mort. Mais niveau éditorial, euh, voilà, niveau Morrison qui est un peu égoïste sur le coup, je trouve ça dommage. D'accord, c'est ton avis aussi, Guillaume ouais, Carrément. Ah, je peux, là, je peux eh, pas dire mieux. Je suis, pas, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Euh, moi, je suis, euh, j'ai pas lu encore tout le run justement de la mort. De... Donc vous m'avez trop spoilé avant euh, de oh. et euh, Non, non, c'est pas vrai. Je le savais. Vous vous y faites spoiler déjà. On ne dit pas qu'il revient ou non. bah Non, on ne dit pas qu'il bah, revient. On qu ne sait pas s'il va revenir. Ils reviennent tous. Ils ne reviennent pas tous. Si, Ils reviennent tous. C'est vrai que quand j'ai appris qu'il mourait, je trouvais que c'était un peu dommage parce qu'effectivement, je me disais, voilà, une longue introduction. Et, et qui est très bien, un personnage qui marche super bien, qui a une excellente alchimie avec tous les autres personnages de l'univers, et puis le faire disparaître. Enfin, moi, ça m'a étonné, moi, je ne pensais ouais. pas... Mais effectivement, comme Morrison finissait son run, euh, j'imagine bien qu'effectivement, par rapport aux thématiques qu'il a dû développer, euh, ça lui permettait de conclure en beauté et que peut-être, effectivement, cette mort, il l'avait anticipée dès la création du personnage. En plus, là, où on voit que c'est un très bon personnage, c'est que tous les scénaristes qui l'ont écrit, ils l'ont très bien écrit. Mmh. Et ça, c'est quand même preuve que c'est un très bon personnage. C'est vrai ouais. que... Euh, on se rend compte a c'est un personnage qui a emballé quand même pas mal de monde. C'est ouais. clair, que ce soit au niveau des lecteurs ou au niveau donc, euh, des scénaristes. Ça, c'est clair et net. Donc, euh, bah, donc si vous êtes intéressé par le personnage de Damien, vous avez deux lectures disponibles en France. Vous avez deux séries. Hop là Donc, vous avez la série Batman et Robin. Hop là Deuxième donc, du nom. Deuxième du nom. Donc, avec Bruce donc oui, deux tomes coup. ici. Donc ça, c'est euh, la série Batman et Robin du New 52, donc qui date bon, de 2011. Par Peter Tomasi. C'est ça, et qui continue encore actuellement. Et vous avez aussi les grandes Morrison présents de Batman, alors ça c'est fini par contre, c'est en 9 tomes. Bah voilà. c'est fini, c'est écrit fin en même temps. Donc c'est tout le run de Morrison, c'est parfait. C'est tout le run de Morrison avec donc la fameuse fin de Damien dedans. Au revoir. Tu le veux, tiens, tu me le rends après. <rire> Bon, ben bah voilà, c'est déjà à peu près tout sur le personnage de Dama Wayne. Et maintenant, nous allons conclure avec une petite discussion que nous avons lancée sur Facebook. J'espère que tu as. Tu peux poser ton bouquin, je t'en prie, il n'y a pas de, de souci, Tu pourras lire chez toi, on te laissera le du le temps et tout. des bons euh... de comics, quoi, je sais pas. Et l'idée, des... Ouais, ça, le truc à l'envers et tout. Apparemment, c'est pas mal quand même. Donc, nous avons lancé il y a quelques jours une petite discussion sur Facebook et nous avons demandé à nos fans qu'est-ce qui est un bon comics. Mmh, donc mmh. là, on a relevé quelques mais phrases. Mais quand il est répondu, Jeff C'est à peu près ça. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas alors pour la petite blagounette, il y a Anthony qui dit que pour sa part, donc lui il dit pour ma part mais pour sa part donc, un Batman est rien que du Batman, ça c'est un bon comics. Il n'y a pas de bon comics en dehors de Batman. Ok bon, euh, reprendre un comics là <rire> Donc Je, je cite quelqu'un d'autre c'est ça Oui c'était une blague, Alors, on le dit, c'était une blague. Hein. Alors pour, né pour Nébile, un bon comic, c'est un récit clair, des dessins pas trop mauvais et une morale ou un message qui serait ancré dans la réalité, voire un message intemporel, tel qu'ont été les œuvres suivantes, V pour Vendetta, ainsi que Watchmen. Wow. C'est beau. Beaucoup on on voit quelqu'un qui a vraiment bossé sur Julien. C'est un truc important. Donc Julien, es-tu d'accord avec ce monsieur euh, Ouais, évidemment, je suis d'accord avec ce monsieur. Non, euh, moi ce qui est intéressant dans ce qu'il dit là, c'est le côté euh, ancré dans la réalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, bon... Pour moi, il faut être séparer le côté super-héros du côté indé, mais si je passe sur le côté indé, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les histoires qui sont ancrées dans la réalité, c'est-à-dire euh, qui ont un message à niveau politique. Euh, voilà. Donc ce genre de choses. Par exemple, une de mes séries cultes, c'est DMZ. Euh, DMZ, ça parle de guerre, ça parle de politique, ça parle d'attentats, ça parle de, de, de genre de choses. Et je trouve que quand il y a des messages comme ça, c'est vraiment des séries qui, qui restent gravées, on va dire, dans, dans le marbre des séries comics. Pour des série moi, c'est vraiment intéressant. Et euh, si je peux enchaîner, hein, il y a un deuxième axe important parce que là, c'est effectivement genre de séries comme ça. Mais aussi une série dramatique. Donc euh, un autre de mes cultes, qui est Scalp, par exemple. Euh, voilà, Scalp, c'est le polar, c'est le côté noir. Là, il n'y a pas de côté euh, politique, tout ça. – Qui c est encore marrant. disponible actuellement ?– Les deux des séries sont chez Urban, elles sont excellentes. Et là, ça, ça marque parce qu'il y a le côté euh, personnage qui est très attachant à l'histoire qui, qui, qui, qui te marque. Qui te, euh, voilà. Des trucs vraiment violents et… Enfin, voilà, qui te marque, voilà. j'ai pas plus à dire. Je... Pardon. D'accord, donc maintenant nous allons passer à Guillaume et moi je vais te citer cette fois Sébastien. Okay. Pour lui, un bon comic c'est un bon méchant, de l'action, du mystère, des rebondissements, donc quand ça rebondit, des personnages attachants ou que l'on aime détester, l'inverse, et pourquoi pas de l'humour mais à petite dose. Euh, oui, bah je pense que c'est aussi une bonne dé définition, je veux dire c'est un peu complémentaire de celle que tu viens de citer précédemment, à laquelle Julien a répondu. Moi, ça quand j'entends ça, ça m'inspire à Invincible, par exemple, pour le côté intemporel dont on parlait, enfin, qui a été évoqué tout à l'heure, où là, justement, on part d'un univers de super-héros. Euh, il y a toute la base, la mythologie des super-héros, de, de DC, Marvel, etc., qui est concentrée dans cette série, qui a un peu, quelque part, une sorte de pastiche qui joue avec ses codes et qui les détourne, et qui a justement cette dose d'humour, mais pas trop. Je veux dire, il y a quand même une histoire, il y a une réflexion sur le récit lui-même et sur le statut d'un super-héros, et en même temps, on s'en moque un petit peu gentiment. Donc, c'est aussi exactement ce que j'essaye de faire avec Bertrand Keftorian, même si c'est pas de, de, un super héros. C'est justement d'avoir une, une intrigue qui dit des choses, mais qui n'oublie pas de tourner en dérision quand même le, le genre. Et donc, par contre, on est tous d'accord pour dire qu'un euh, personnage, lorsqu'il apparaît dans un, dans, un, dans un comics, il ne doit pas laisser justement de marbre. On, soit on doit l'aimer, soit on, on le déteste. Mais dans tous les cas, si on lit et qu'on si on lit, si on voit le personnage, qu'on fait euh, c'est que, clairement, ouais, ça part ça. mal, quoi. Il faut que ça nous parle, en fait, que ce soit le personnage, que ce soit l'histoire, les sujets abordés. Il faut que ça nous parle et pas forcément un niveau personnel, mais en tout cas, voilà, qu qu qu'on ressente quelque chose. Voilà. Ouais. simplement, ça marche à l'émotion, de toute façon, que ce soit le rire ou que ce soit le côté peur ou le côté... Voilà. ça marche à l'émotion. D'accord. Bon, ben je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Alors, je crois savoir, Guillaume, que tu as encore un petit quelque chose à oui. nous dire, c'est ça Tout à fait, oui. En fait, pour la sortie de l'album, euh, Bertrand ça, donc je ne me lasserai jamais de le montrer à la caméra. Hein. Mais montre-le, je t'en prie. <rire> donc, je lance un, un jeu qui s'appelle euh, Zone 57, avec une application mobile qui est téléchargeable sur les stores Android et Apple, Apple Store, où, avec laquelle, donc, Zone 57, les gens vont pouvoir traquer des extraterrestres dans le centre-ville de Metz pour gagner des cadeaux. Voilà, donc ils vont pouvoir se prendre pour Bertrand Cafétorian, pour Donald vrai. – Il y a des cadeaux, à gagner. Être... Il, il y a, y y a des bulletins à gagner. Il y a, a des non, cadeaux, Ça commence euh, le, le 12 cool. janvier. On y va, tu... le 12 janvier, d'accord. Le 12 janvier, ça dure 10 jours, c'est juste avant Angoulême. Et après, hop, on Et bah, continue. Venez à Metz, ça va être trop chouette. Et du coup, Zone 57, c'est le nom aussi du volume 2 qui arrive. Oui, bon, qui arrivera, qui arriver, mais bien plus tard. Quelle culture, ce fait fait bon. Oh là Voilà, c'est bon. bien, bien vu. Ou alors, il a révisé juste avant de venir, on ne sait pas trop. Ah, ah, non, je le connais bien. Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez passé un bon moment, que mais... vous avez pu euh, euh, parler de vos passions, de vos petits coups de cœur. Tu veux qu'on soit, c'est ça ah, tu ouais. que Je vous ah, pouvez vous oui. dire d'abord revoir argent Et euh, ah, J'espère ah, vous en revoir envie. très bientôt. Pour revoir bah, oui, bah, oui. bah, Bien sûr, mais très vite. Très, très très vite même. Je bah, très très voilà. vite. Demain, Donc, on vous on dit, euh... demain Ouais, non. Ah, non. ouais encore non. un peu plus tard, mais très vite. Bon Donc prochain. on vous dit euh, bon à très très vite. On vous souhaite à tous une excellente soirée. D'accord, au revoir. Ciao, ciao, on se Salut